Bonjour à vous trois. Il y a quelques mois, des moustiques ont envahi la base et ont transmis le paludisme à quelques colons. Venus de la Terre en passagers clandestins dans un vaisseau spatial, ces insectes piqueurs ont été bombardés de rayons cosmiques et ont subi de nombreuses mutations génétiques. Nous avons fabriqué un insecticide avec les moyens du bord et nous avons réussi à les éradiquer. Mais ils sont de retour. Enfin, pas tout à fait les mêmes une nouvelle souche de moustiques est réapparue mystérieusement et ils sont résistants à notre insecticide. Jamie Libet, trouvez-moi d'où viennent ces nouveaux moustiques. Enquêtez dans toute la base. Abdeslam et Lamel, examinez minutieusement ce moustique. Trouvez son point faible. Elise Doub, donnez-moi une explication logique à l'apparition de la résistance à notre insecticide afin de ne pas refaire la même erreur. Trouvez un nouveau moyen de lutte. Ceci est un ordre pour mission.